C'est l'année Clouseau en France. Donc il y a des hommages et des manifestations un peu partout. À Lyon, à Paris, bien sûr, et à Niort. Niort, évidemment, c'est logique, puisqu'il est né à Niort et il a passé les 15 premières années de sa vie à Niort, donc de 1907 à 1922. Je vous propose de découvrir des endroits on va se promener dans les endroits, des, des lieux, des ambiances qui ont jalonné son enfance et qui vont rythmer notre balade. Voilà, donc on y va, on est parti. On va par là. C'est l'année Clouseau dans toute la France. Donc c'est bien que New York se soit senti vraiment euh, bah, investi de ça. C'est pas une ville non plus où il y a eu euh, pléthore de réalisateurs connus. Euh, Léon Perret, Catherine Braillat et, et Clouseau. Quoi. Ce réalisateur a tourné peu en fait. Il a tourné 11 films entre euh, 1942 et 1968. Mais la moitié de ses films sont considérés comme des chefs-d'œuvre. L'église Notre-Dame. Euh, trois, trois jours après sa naissance, donc tout nourrisson, il a été loin par le curé ici. Parce qu'on pensait qu'il allait mourir, il était vraiment... Et voilà, donc le curé de Notre-Dame, à Henri-Georges Couzeau, à trois jours. Vous voyez ce bâtiment De 1914 à 1919, c'était un cinéma de quartier. Il y a même eu un meurtre ici. Là aussi, c'est une évidence que le jeune Henri-Georges est venu voir des films. Ici, il a pu voir notamment les derniers Méliès. Et puis à l'époque, beaucoup de films d'aventure, beaucoup de films de guerre. Le parcours commenté euh, s'étend sur 3-4 km à travers le centre-ville de Niort. On a concocté un parcours euh, que l'on souhaite varier et on va montrer aussi des endroits où les gens passent devant sans se douter que, ben, par exemple, rue Victor Hugo, il y a la première maison des Clouseaux qui était une grande, grande librairie, très courue à l'époque. On a aussi réservé des surprises visuelles où on va entrer dans des bâtiments, où des choses seront projetées. On va vous passer des extraits de deux films Le Corbeau et Les Diaboliques. Rien n'a été tourné sur Niort. Hein. Je suis désolé de... L'histoire se passe à Niort, mais par exemple les scènes dans les rues c'est à Montfort-l'Amaury. la -Maurie. Voilà Henri-Georges Clouzot, euh, Vous allez avoir de la chance parce que je crois que c'est en octobre ou novembre, si je me trompe, le moulin du roc euh, va diffuser l'intégrale de Clouseau. Terminé Merci. merci.